Évidemment, le gouvernement ne nous facilite pas le chiffrage. Quoi. Ce n'est pas dans son intérêt vu l'ampleur des baisses qui sont annoncées. Mais si on essaye de faire ça même grossièrement pour avoir un ordre de grandeur. Si on prend un ouvrier non qualifié qui a commencé vers 18 ans et qui arrête de travailler à 62, qui a connu un peu de précarité, notamment au début de sa carrière et probablement un peu de chômage sur la fin, les estimations très grossières qu'on peut faire, suivant Delevoix, Macron, tout ça, s'il y a un âge pivot ou pas, ça va faire des baisses de 300 à 600 euros, en gros sur une retraite, c'est-à-dire que la retraite elle va passer sous la barre des 1000 euros, c'est-à-dire que cette personne-là va basculer automatiquement à la retraite minimum, revalorisée qu'annonce le gouvernement. Enfin, revalorisée à 1000 euros. Donc ça, ça ne suffit pas du tout pour vivre. Si on prend plutôt quelqu'un, profession intermédiaire, voilà, euh, bon, qui a commencé peut-être un peu plus tard vers 20 ans, qui a fini à 62, euh, bah là, on va avoir des baisses un peu plus importantes, sur des retraites qui sont un peu plus importantes, mais ça va chiffrer autour de 500-600 euros, voire 700 euros de baisse par mois, hein, je parle en brut. Que ça vaut le coup de faire une journée de grève à 150 50 euros, on voit que si les baisses c'est ça, évidemment, il euh, y a un enjeu euh, majeur. C'est pas du tout euh, une petite baisse, c'est pas du tout une petite réforme, c'est une réforme en profondeur euh, du système de retraite. Ce que vont toucher les gens comme retraite, ça sera insuffisant pour vivre. À ça, il faut rajouter euh, le fait que le gouvernement garantit pas du tout ses montants, c'est-à-dire que le, la valeur du point qu'on va racheter, elle sera rediscutée par un comité d'experts, donc en dehors de toute négociation avec les organisations syndicales ou autres, il va faire tout ça tout seul dans son coin et va dire bah, cette année, ça vaut tant la retraite en fonction du PIB, de la situation économique, d'espérance de vie, je ne sais pas quoi. Ça veut dire que même ces montants très faibles, ils ne sont pas garantis à aucun moment. On voit bien à quoi ça aboutit en fait c'est qu'il va y avoir un minimum autour de 1000 euros que les gens vont toucher, euh, voilà, qui sera le minimum. et euh, derrière, ben ça, ça veut dire qu'on ne peut pas vivre avec. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus compter sur ce système de retraite. Et donc ça veut dire que forcément, ça pousse les gens à capitaliser s'ils en ont les moyens. Donc c'est la destruction de fait euh, du système de retraite solidaire et par répartition qu'on connaît. Il y a une difficulté euh, à appréhender l'ampleur de la réforme, mais je... il y a quand même une prise de conscience là-dessus. Et puis il y a aussi un ras-le-bol général, des conditions de travail et ça, ça joue évidemment. Et tout le monde voit bien aussi que c'est en train de craquer partout et les salariés du privé, ils ont aussi des enfants qui sont à l'école, ils ont aussi de la famille qui, sont, qui bossent dans les hostos ou des gens qui sont dans des, des parents qui sont dans des EHPAD. Et ça, ça joue aussi évidemment sur le ras-le-bol général et évidemment le mouvement des Gilets jaunes dans le privé. Ce mouvement des gilets jaunes qui avait lieu en dehors des heures de, de travail, quoi, qui n'était pas sur des grèves, c'est quelque chose qui a infusé euh, dans le privé. Et euh, je crois que là, cette, cette mobilisation, euh, elle va être énorme le 5. La question dans le privé, c'est évidemment la difficulté de la reconduction. La taille de la manif du 5 et l'ampleur de la grève dans les autres secteurs, c'est quelque chose qui va nous permettre de poser la question de la reconduction pour la suite. Je crois que nous, dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait une énorme manif, évidemment le 5, que le 7, on puisse se retrouver avec des gilets jaunes autour des ronds-points en, en dehors des heures de travail travail pour se retrouver et que évidemment on puisse reposer la question de la grève la semaine suivante et du coup qu'on puisse poser la question de la reconduction pour la suite ces réformes là quoi c'est des réformes profondes du monde du travail qui sont à la demande du patronat de la bourgeoisie parce qu'aujourd'hui, elle a besoin de gagner des marges de manœuvre. Et donc cette bourgeoisie-là, elle ne va pas plier comme ça en fait. Et le gouvernement qui est là aujourd'hui, il est à son service directement, et que donc pour faire plier le gouvernement, pour faire plier la bourgeoisie, il faut s'attaquer directement aux intérêts du patronat. Et ça, il n'y a pas 40 solutions. Il faut attaquer directement là où ça fait mal, c'est-à-dire là, où ça empêche la production de sortir, et empêcher la production de sortir, bah aujourd'hui ça peut se faire que par des arrêts de travail. La question de la reconduction, c'est difficile dans le privé, pour plein de raisons, parce que les salaires sont faibles, parce qu'il les... n'y a pas beaucoup d'équipes militantes pour la porter, parce que la tradition de la grève elle est loin derrière nous, quoi, les dernières fois, et, euh... et aussi à cause des conditions concrètes, c'est-à-dire que dans une usine, quand on a 30% de précaires qui assurent la production, bah on voit bien qu'on va avoir plus de mal à peser vraiment. Donc cette, ces questions-là, il faut les affronter, c'est-à-dire que les précaires, aujourd'hui, il faut leur dire que dans cette réforme des retraites, ils vont être aussi parmi les premiers perdants, c'est quand tu as accumulé des années de précarité, ben voilà, ton calcul à la fin, il va en tenir compte, et donc les baisses vont être dramatiques. Donc il faut absolument faire ce travail en direction des intérimaires, en particulier pour poser la question de la grève à l'ensemble des salariés, dans le salariat tel qu'il est aujourd'hui.